Bonjour à toutes et tous, euh, voilà, dans, dans certains milieux que, que je traverse, euh, j'entends souvent, j'entends beaucoup des, des plaintes, surtout liées au contexte actuel, avec le, le coronavirus, les, les mesures, etc. Et moi-même, parfois, je me surprends à, à me plaindre de... De toute une série de choses, de personnes, de comportements, de, de personnes, et à, et à réclamer du changement. Alors, à quoi renvoie cette, cette attitude, ce, ce comportement de, de plainte, et à quoi aussi, surtout, il nous, il nous invite Et d'abord, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette, cette plainte euh, Alors. La plainte, c'est euh, ma vision, hein, de nouveau, euh, et chacun a faire sa propre vision avec ça. La plainte, je, je sens ça comme, euh, comme un cri, hein, un appel, le, le cri, le, le pleur d'un enfant, d'un nourrisson qui se sent impuissant, qui se sent dépendant, qui a, qui a peur, qui a peur de manquer et qui qui pose sur, sur l'autre à qui cette plainte s'adresse, euh, qui place sur cet autre la, la satisfaction de, de son besoin, la satisfaction de, de, son, de son droit. Et donc la plainte va s'adresser à cet autre, va attirer son attention et va réclamer cette, cette reconnaissance aussi de, de sa propre existence. Donc, lorsque je me plains, c'est comme si l'enfant en moi, l'enfant qui se sent impuissant, l'enfant qui se sent dans le manque en moi, et qui se sent dépendant de l'extérieur, de l'autre, c'est comme si cet enfant criait, criait. Et donc, ça me, ça m'invite à aller voir cet enfant, à aller le, le rencontrer et et déjà, dans un premier temps, à lui donner de la reconnaissance, ce dont il a besoin. Se dire, ok, à l'intérieur de moi, il y, encore, il y a encore, il, il y a cet enfant blessé, cet enfant en manque, et cet enfant qui se sent impuissant, dépendant. Aller le rencontrer et lui donner cette reconnaissance. Et déjà là, il, déjà là, il, se, il se sent mieux. Et puis, dans un deuxième temps, à à lui demander à cet enfant « mais quel est ton besoin ?»« Quel est ton besoin qui s'exprime dans, dans ce cri, dans cet appel ?» Et donc là on est au-delà du, du droit, c'est pas « j'ai droit à », c'est « j'ai besoin de ». De quoi ai-je besoin exactement Reconnaissance de ce besoin, reconnaissance que ce besoin est légitime ça nous invite vraiment à aller voir nos, nos besoins fondamentaux, euh, ce, ce cri, cette plainte. Ensuite, je vais pouvoir activer les ressources de cet enfant. Donc non, passer de, de l'enfant blessé, de l'enfant en manque, du nourrisson, à l'enfant source d'énergie, source de nouveauté, source de, de créativité. Qu'est-ce que tu vas inventer pour, euh, pour répondre à ce besoin. Activer cet enfant, cet enfant joyeux, cet enfant libre, cet enfant inventif. Et puis ensuite, activer à l'intérieur de moi, ce que je projette sur l'extérieur, c'est-à-dire les, les entités parentales, nourricières, et sécurisantes. Donc, Comment je vais trouver à l'intérieur de moi les... la manière de, de répondre à ce besoin Ce que j'attends de l'extérieur, comment je vais me le donner Comment je peux l'activer Comment je peux activer mon pouvoir à répondre à ce besoin Et donc, en somme, c'est vraiment une invitation à, à grandir, à intégrer ce pouvoir que je projetais sur l'extérieur. Répondre simplement à la question qu'est-ce que je peux faire moi Qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ce besoin Donc, ce cri, cette plainte, elle demande à être entendue. Hein D'ailleurs, c'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle ce qu réclame de tout son air, C'est oh, écoutez-moi, répondez-moi. Mais le retournement à faire, le changement à faire, c'est ne plus attendre que ce soit l'extérieur qui l'entende, mais l'entendre soi-même, cette plainte, et y répondre. Ce qui va me permettre de grandir et de réintégrer ma, ma souveraineté d'être, mon autonomie, mon indépendance. Je suis à la fois celui qui porteur de besoins, et celui qui est capable d'y répondre. Et à partir de là, je vais pouvoir formuler non plus des plaintes, mais des demandes à l'autre, à l'extérieur. Des demandes pour, pour m'aider, s'il en est capable. Ce n'est qu'une demande, ce n'est pas une obligation. Des demandes pour m'aider à répondre à ses besoins. Et donc, l'extérieur n'est plus, le, plus dans le devoir, il est aussi dans le pouvoir, je lui rends son pouvoir de m'aider, de répondre à ma demande. Mais c'est moi qui prends la responsabilité de l'exprimer et d'y répondre à ce besoin que je ressens en moi. Et là on va pouvoir entrer dans une autre manière de, de relationner. Si je prends ma responsabilité d'exprimer et de répondre à mes besoins, et si mon rapport à l'autre c'est juste formuler une demande et je peux aussi reconnaître ce que l'autre m'apporte déjà euh, pour répondre à mes besoins. Encore une fois, il s'agit là de, de rapatrier à l'intérieur ce pouvoir qu'on projette sur l'extérieur. Et la, la plainte résulte du fait que, on se sent éloigné du pouvoir, on le projette sur l'extérieur, que ce soit les pouvoirs publics, le pouvoir de l'autre, l'État, les, les multinationales, que sais-je. Ce pouvoir qui est à l'extérieur, bien sûr, il nous échappe, parce on s'en sent éloigné, mais en fait il s'agit de notre pouvoir. Reconnecter notre pouvoir à l'intérieur, souveraineté qui n'est pas domination de l'autre, mais simplement activation de mes ressources, de, de mes capacités à, à servir la vie, à nourrir la vie et à aussi éventuellement répondre aux demandes de, de l'autre pour répondre à ses propres besoins, que ce soit une collaboration pour que chacun collabore à répondre aux besoins de, de chacun. Voilà euh, pour moi l'invitation de, de la plainte, que ce soit celle de l'autre ou que ce soit la, la mienne, mais la, la, la première à laquelle je dois répondre, c'est la mienne. Et à l'autre, que puis-je répondre euh, Je peux répondre, euh, par exemple, ok, j'entends, je veux bien t'aider, mais toi, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais pour répondre à ce besoin. Et d'ailleurs, quel est ton besoin De quoi as-tu besoin De quoi as-tu besoin Qu'est-ce que tu as déjà fait pour y répondre Et en quoi puis-je t'aider Voilà ce que je nous souhaite à toutes et à tous, surtout dans, dans ces temps-ci qui, qui nous invite justement, qui font remonter ce cri, cette plainte, cet appel, et donc qui nous invitent à l'entendre, à l'écouter, et à y répondre en tant que être adulte responsable. Responsable ça veut dire qui répond. À bientôt.